Moussaillon, aujourd'hui on va jeter un oeil à Seas of Avoc, la dernière campagne financée par Rockmador Games, qui sera localisée comme c'est souvent le cas par Boom Boom Games en France ce mois-ci. Je vais vous donner un aperçu des règles, vous verrez, elles ne sont pas très compliquées, et puis j'égrainerai aussi un petit peu partout mon avis, un avis à chaud, puisque je viens de faire une partie avec David Lenoury, le, le président de, de Boom Boom Games. Euh, on est sur un setup à deux joueurs, euh, j'entrerai pas dans les détails du setup, je ne le fais jamais dans ce genre de vidéo. Il y a quelques petits changements, comme le fait qu'on ait deux bateaux par joueur au lieu d'un seul. Et je précise aussi que je vais pas parler de, des extensions, les petits modules supplémentaires qui sont disponibles là sur le mode, mais euh, pour lesquels je ne connais pas les règles et puis qui ne me paraissent pas essentiels à la compréhension globale du jeu. On est sur un, donc clairement sur un jeu de pirate, hein, vous voyez on a même un, un décor assez sympa autour, le, le mode est très très bien fait. Un jeu de pirate dans lequel on va pas euh, chercher midi à 14h, il faut se mettre sur la figure. Le but à la fin de la partie, c'est d'avoir un maximum de points d'infamie, et l'infamie, elle s'obtient tout simplement en tirant sur ses adversaires, en infligeant des dégâts, sachant que votre bateau n'est jamais détruit. C'est-à-dire que prendre des dégâts, ça va faire baisser votre score, mais vous n'êtes pas, vous ne sortez jamais du jeu, ce qui est quand même pour moi un avantage. Je l'ai mentionné il y, a, il y a pas très longtemps pour, pour ma review d'Oko. Pour moi, c'est important que les joueurs restent jusqu'au bout, même s'ils sont en mauvaise posture, plutôt que que Exclure les gens au fur et à mesure. On a donc euh, chacun deux bateaux quand on a deux joueurs, on a une piste de score donc qu'on va faire monter essentiellement en tirant sur les adversaires, et puis on a plusieurs phases, on va venir à, à ces phases assez rapidement. D'abord je vais vous présenter les personnages. On a chacun un personnage, le jeu est légèrement asymétrique, c'est-à-dire que votre personnage quand vous allez le choisir va déjà vous offrir un pouvoir passif, qu'en plus de cela, dans chaque dans chaque paquet, vous allez rajouter deux cartes personnages qui sont particulières, qui sont d'ailleurs, il n'y en a qu'une, l'autre est ici, voilà, qui sont propres à lui, et puis vous allez choisir un bateau, ce bateau, il a un deck aussi qui est un petit peu différent des autres, avec des sensibilités, que ce soit plutôt des manœuvres, des tirs, certains types de tirs, etc. Dans Sea of Avoc, on a trois types de ressources, on a d'abord évidemment les boulets de canon, on va stocker ici, alors là le mode est un petit peu custom, mais, euh, mais le plateau ressemble à ça, donc on placera ces petits boulets ici, qui vont servir la plupart du temps, vous vous en doutez, à tirer, mais qui peuvent aussi servir de monnaie d'échange. En parlant de monnaie, on a bien sûr des pièces d'or, donc qui vont représenter notre trésor, mais qui ne compteront pas pour les points de victoire, on ne parle pas de richesse ici, uniquement d'infamie. Et puis le dernier, il est un petit peu plus intangible, ça va être la manœuvre, les manœuvres. Donc on a ici une petite roue qui va nous permettre de les compter. Cette manœuvre, elle va servir, vous vous en doutez, à faire des, des mouvements un petit peu particuliers avec les bateaux, Et puis, puis aussi parfois récupérer certaines cartes hein, puisque toutes les ressources peuvent être dépensées pour obtenir certaines cartes au marché. Sur le plateau, vous le voyez, il y a déjà pas mal de petites choses qui sont installées. On a posé le décor, ça fait partie du setup d'origine également et c'est aléatoire. On a d'abord, en plus de nos bateaux, vous le voyez, trois types de tuiles. Euh, le premier type, ce sont les rochers. Les rochers, vous vous en doutez si vous les percutez. Et c'est assez fréquent puisqu'on ne manœuvre pas facilement un bateau dans Seas of Avoc, Vous allez prendre des dégâts, c'est logique. Mais il y a certains personnages, comme le chasseur de trésors qui se trouve ici là à ma gauche, qui peuvent interagir avec ces rochers pour par exemple trouver de nouveaux trésors plus de trésors donc ça a aussi une, un intérêt ça peut avoir un intérêt pour certains des personnages. Et juste à côté, on a ces espèces de petits symboles de brise que vous voyez et qui permettent tout simplement quand vous passez dessus de suite, vous déplacer d'une case supplémentaire donc si j'arrivais si j'arrivais comme ceci, si je finissais mon mouvement ici, eh bien en fait j'avancerais jusque là, donc ça permet de bah parfois de créer la surprise avec des mouvements supplémentaires, sachant que tout ce qui est manœuvre, vous allez le voir très vite, ce n'est pas aisé. en fait Dans Six of Avoc, on est lent, c'est assez fidèle à finalement ce qu'était la navigation à l'époque, c'est lent, c'est périlleux, et on ne fait pas toujours ce qu'on veut avec son bateau. Les espèces de tourbillons ici, les tornades, ça permet de réorienter justement le bateau de manière gratuite. Si je passe dessus, je tourne mon bateau dans le sens du tourbillon et ça me permet de me, réaj de me réajuster. Parfois, du coup, de faire également de belles manœuvres et de surprendre mon adversaire. Dernière chose, on a une épave ici. Et des épaves, on va en poser régulièrement. Les épaves, tout simplement, vous passez dessus. Quand vous passez dessus, vous la retournez et vous récupérez les ressources. Donc, par exemple, ici, trois manœuvres. C'est un des moyens les plus rapides, en tout cas à deux joueurs, d'obtenir beaucoup de ressources. Alors on va attaquer le, le, le cœur des règles et, et finalement c'est un jeu qui s'explique vite ce que j'aime beaucoup et qui, euh, de fait de son asymétrie mais aussi de, de son installation aléatoire, vous le voyez de tout ce qu'il y a sur le plateau, euh, permet beaucoup de choses, offre une grande rejouabilité parce qu'on ne fait jamais vraiment les mêmes choses, on n'est jamais dans le même contexte et il y a énormément de paramètres qui vont évoluer. J'ajoute juste avant d'oublier que on est sur une, euh, ici une carte qui est un petit peu dans, particulière dans le sens où si je vais... Alors, ici, ça va marcher. Si je vais en bas, ici, si j'arrive en bas de la carte, je me retrouve en haut. C'est un petit peu comme si on était sur une sphère, en fait. Donc, on n'est pas, quand on est au bord de la carte, comme lui ici, euh, on n'est pas à l'abri. C'est-à-dire que si j'ai un bateau qui est de l'autre côté, il va pouvoir, en fait, tirer dessus. Bon, les, les, les deux côtés se rejoignent. Et c'est un peu logique, en fait, pour un jeu d'affrontement, ça évite d'avoir la, la possibilité pour un joueur de se cacher dans un coin de carte, dans un bout, et d'être... Euh, relativement inatteignable, en fait, vous êtes toujours exposé de quelque part dans, dans Six of Avoc ça permet d'avoir un jeu où vous êtes toujours en mouvement et toujours sur le qui-vive. On va enchaîner dans ce titre deux phases qu'on va répéter euh, à l'infini, en tout cas jusqu'à ce que le deck de dégâts soit complètement épuisé, et c'est l'épuisement euh, de ce deck de dégâts qui déclenchera la fin de la partie, et le décompte des points. La première de ces deux phases, c'est la phase d'île, et en fait vous allez envoyer plein de petites chaloupes, vous en avez trois chacun par joueur, euh, trois par joueur, vous allez les envoyer sur les îles autour en fait, et vous allez faire un petit peu votre marché, et après ces phases de marché, il y aura la phase de mer, où vous allez vraiment proprement utiliser vos cartes et puis bah, évidemment vous battre avec, euh, avec vos navires ou votre navire si vous êtes à trois joueurs ou plus. Je vais commencer par expliquer un petit peu les différents lieux où vous pouvez vous rendre. Euh, en commençant par le Capitole. alors souvent les, les lieux, en tout cas via leurs icônes, sont assez simples à comprendre. Le capital permet tout simplement, si j'y place ma chaloupe, de prendre le jeton premier joueur, ce qui est très très important, vous vous doutez bien quand on commence la phase de mer, si vous êtes bien placé pour tirer, je vous en promis c'est important, et de gagner une ressource de votre choix, donc navigation, boulet de canon ou pièce d'or. Si je vais à la banque, j'aurai une ressource de mon choix, plus une pièce. Donc vous verrez, en tout cas vous allez vous rendre compte rapidement que, que ce n'est pas grand chose en termes de gains. Vraiment sans les trésors, on est très vite et très souvent à court de quelque chose. Euh, l'atelier, l'atelier va permettre d'améliorer son bateau, puisque chaque bateau possède deux cartes, je vous le dis, complètement asymétriques, deux pouvoirs passifs qui ne sont activés que si vous payez le coût qui est à gauche. Donc par exemple, pour gagner ce pouvoir-là, il faudrait que je dépense deux navigation, une pièce d'or... Que je me rende à l'atelier et donc je retourne la carte cette fois le pouvoir est bien actif euh, avec le chasseur de trésor on est sur des très orientés sur la chasse au trésor justement mais par exemple la reine pirate comme, comme d'autres personnages sont très orientés combat et permettent de faire des de rendre votre bateau vraiment redoutable de faire de, de, de très très gros dégâts on a en dessous le, le marché, le, le poste d'échange qui permet tout simplement d'échanger deux de vos ressources contre deux autres de la réserve. Donc c'est assez simple, vous voyez que ce trading post n'est pas accessible si vous vous à deux, et que par exemple pour l'atelier on a un seul spot si on a deux. À deux jours, on a moins de possibilités, on fait beaucoup de choses sur le, le plateau ici parce qu'on a deux bateaux, donc ça, ça défouraille beaucoup, par contre on a moins de possibilités évidemment hein, quand, on est, euh, pendant la, dans, quand on est dans la phase deal. Là-bas on a l'atelier, le port qui permet de récupérer pas mal de manœuvres et un petit peu de canons. Le fabricant de voile, qui lui donc est réservé à des parties à 3 et plus, qui permet de récupérer énormément de manœuvres, Ici le forgeron pour récupérer évidemment des boulets de canon qui sont une ressource, vous le verrez, très très importante. Et puis la crique qui va permettre de, de détruire littéralement des cartes, sachant que, je vais le mentionner régulièrement, quand vous détruisez une carte, c'est toujours une carte qui est soit dans votre main, soit dans votre défausse, et vous allez toujours en récupérer le coût qui est indiqué en haut à gauche. Donc c'est jamais complètement perdu, euh, à part pour les... Bon, ces cartes-là que vous n'avez aucun intérêt évidemment à, à détruire, euh, vous récupérez toujours quelque chose quand vous défaussez des cartes. Dernière option, quand vous allez euh, sur une île, dernière île possible, c'est celle du marché qui va permettre deux choses soit de réserver une carte, donc je place ma chaloupe, et puis à la fin de cette phase d'île, je pourrais acheter la carte. Acheter la carte, donc le coût est en haut à gauche, ici, donc par exemple une pièce d'or, ici une manœuvre, un boulet de canon, etc. Mais je n'ai pas à le payer tout de suite, je peux attendre la fin de cette phase d'île, c'est-à-dire que je peux aller me rendre dans d'autres lieux pour récupérer des ressources, euh, histoire de pouvoir me payer la carte que je viens de réserver. Dernier élément qui a vraiment son importance, je peux aussi aller clamer une bannière avec une de mes chaloupes. Je peux en avoir autant que je veux. Donc je pose ma chaloupe sur la bannière que je désire, je la prends, j'applique son effet. Je la prends d'ailleurs si c'est mon adversaire qui avait cette bannière, je lui prends à lui. Hein. Il n'y en a qu'une partie type. J'applique son effet et ensuite je vais en profiter au fil de la partie pendant ma, ma phase de mer, on va en parler. Cette première bannière, la rouge ici, me permet immédiatement de détruire une carte. Donc je vais vous rappeler que quand on détruit une carte, on en récupère le coup. La bannière marron me permet de piocher une carte tout de suite, la bannière verte me permet de prendre une ressource de mon choix, et la bannière bleue me permet de refaire une action immédiatement. Donc là, évidemment, il ne faut pas que je, je prenne la bannière bleue avec mon, mon dernier, ma dernière chaloupe, sinon j'ai un petit peu perdu l'action bonus, mais là, ça me permettrait donc de, de le poser ici, de prendre la bannière bleue, et immédiatement de poser une deuxième chaloupe ailleurs pour faire une autre action avant mon adversaire. On va voir très vite à quoi servent ces bannières. Ça, c'est pour la phase deal. Une fois que cette phase deal est terminée, qu'on a tous posé toutes nos chaloupes, on va donc devoir payer pour les, les cartes qu'on a réservées. Si on ne peut pas les payer, bien sûr, c'est perdu. Toutes celles qui n'ont pas été achetées vont dans la défausse. Celles qui ont été achetées vont dans votre main. C'est important, pas dans votre défausse. Et nous sommes maintenant prêts pour la phase de mer. La phase de mer, donc, c'est le nerf de la guerre. C'est là où on va utiliser les cartes qu'on aura piochées. D'ailleurs, je vais prendre les quatre cartes, puisqu'on commence avec 4 cartes que j'avais à l'origine, plus celles que je viens d'acheter. Et euh, dans cette phase, on va chacun à notre tour jouer une carte, effectuer l'action avec l'un de nos navires, donc si on est à deux joueurs, mais à trois ou plus, on n'a qu'un navire, chacun à son tour jusqu'à ce que l'on ait plus de cartes. Ce qui signifie, et ça peut être important, que si vous avez des cartes qui vous permettent d'en piocher plusieurs, ou bien si vous avez acheté beaucoup de cartes au marché, pendant la phase deal, vous allez jouer plus de tours que vos adversaires. Le, cette phase de mer ne s'arrête que quand plus personne, soit plus personne ne veut jouer, soit plus personne ne peut jouer. Donc concrètement, là, avec mon, bah, mon adversaire violet qui n'a pas joué du tout, euh, j'ai 5 cartes, il n'en aurait que 4, donc je jouerai un tour de plus que lui. C'est là qu'on va commencer à s'intéresser à ce que font les cartes, concrètement. Alors, il n'y en a pas 36 types, je vais essayer d'avoir des, des choses qui sont un petit peu représentatives de ce qu'on peut avoir. voilà On va voir les cartes euh, d'attaque, de combat. Donc là, cette carte, elle me dit quoi Elle me dit que je peux tirer soit sur ma gauche, soit sur ma droite, ce qui est la plupart du temps le cas. Euh, je crois que c'est mon personnage, le, le chasseur de trésors, qui peut aussi tirer devant et derrière lui, ce qui peut être assez dangereux. Euh, donc tout simplement, j'applique l'effet, c'est-à-dire, euh, si je dépense un boulet de canon, ça c'est le prix d'achat ou de revente, hein, donc vous, après vous l'ignorez. Ici, on voit que je dépense un boulet de canon pour tirer une fois à portée 3. Donc là, je pense que je n'ai personne vraiment à portée. Tiens, si lui, lui serait à portée, donc je pourrais tirer sur ce bateau-là. Et pour voir ce que ça me rapporte, on va se référer à la charte de référence qui est ici, donc si je percute un bateau ça peut arriver, euh, moi je vais perdre une carte et mon adversaire va, va prendre un dégât si je tire sur un bateau de flanc à flanc ça va être un dégât pour lui et deux d'infamie pour moi, par contre si je lui tire par devant ou par derrière comme, euh, bah, comme je le fais ici hein, par exemple lui en lui tirant par l'arrière je vais marquer trois points d'infamie et lui prendra toujours une carte de dégâts, ça ne, change, ça ne change pas. Donc là, avec ce tir, en imaginant bien sûr que je puisse le payer puisque je serais allé chercher des, des boulets de canon chez le forgeron par exemple, je défausse cette carte, je paye mon boulet de canon, je marque immédiatement mes trois points de prestige, d'infamie, pardon, on est sur l'infamie, c'est important, le terme est important, et mon adversaire mettra une carte de dégâts dans sa défausse. Qu'est-ce que c'est que cette carte de dégâts elle a deux rôles. Le premier rôle, évidemment, ça va être de polluer votre main, puisque vous commencez avec une un deck de 8 cartes, vous allez souvent les remélanger pour en repiocher, 4 par quatre, ça va très vite, euh, donc quand vous allez repiocher celle-là, elle ne sert à rien, la seule chose que pour, vous pourrez faire avec ce sera euh, bah de la recycler, de la détruire en fait, euh, et ça vous fera passer votre tour. Le deuxième intérêt, qui est un petit peu plus intéressant pour la personne qui vous tire dessus, c'est que cette carte, si elle reste dans votre paquet, votre défaut ou votre main à la fin de la partie, elle vaudra moins un point alors que vous l'avez peut-être remarqué, la plupart des cartes achetées au marché à la fin de la partie vous récompenseront en points d'infamie donc on ajoutera ces points d'infamie à votre score et on déduira toutes les cartes dégâts qui vont rester quelque part là dans votre jeu donc voilà, double intérêt pour moi, je tire dessus en plus je suis bien placé par rapport à lui, je gagne de l'infamie lui potentiellement en perd à la fin de la partie ou bien en tout cas devra perdre un tour pour se défausser de cette carte et je suis très content les autres cartes la plupart du temps consistent à faire des mouvements donc, les mouvements séparés, c'est assez évident. Euh, là, on voit que je peux avancer soit d'une case devant moi, soit d'une case, puis tourner à gauche. Alors, les, les virages sont souvent assez difficiles à, à obtenir. Donc, c'est bien d'avoir des cartes qui permettent de tourner, voire même, je crois qu'on en a défaussé une, une carte qui permette de, voilà, de pivoter à 90, voire même parfois à 180 degrés. Je ne sais pas comment il fait, mais c'est possible. Euh, et puis, vous avez, alors là, j'en ai pas sous les yeux, on va aller en chercher une, des cartes qui permettent tout simplement, tout simplement de faire les deux. Euh, Celle-ci, vous voyez, selon le, le, le, le coût en, en boulet de canon que je vais payer, je pourrais tirer plusieurs fois. Donc là, imaginez trois tirs dans ma position, il faudrait bien sûr que j'ai trois boulets de canon, ça me permet de marquer 9 points d'un coup, ce qui je vous garantis assez énorme et ça peut vraiment changer la partie. Sachant que bien sûr, pour l'acheter déjà, il faut avoir trois boulets de canon à dépenser. Vous vous doutez bien qu'avec son qu qu'on récupère en boulet de canon dans la partie, euh, 3 plus 3 ici, vous ne le ferez pas à chaque tour, clairement voilà j'en tiens une, c'est pas celle que je cherchais mais au moins j'ai réussi à en trouver une cette carte permet à la fois de bouger et de tirer une fois que vous avez bougé et vous comprenez bien que c'est essentiel puisque euh, finalement vous ne jouez qu'une carte chacun à votre tour donc une fois que j'ai joué ma carte, si je me suis mis en position imaginons que j'étais là, euh, que j'étais ici j'avance de 1, je me mets en position pour tirer mais après c'est plus à moi de jouer donc l'adversaire peut très bien réagir soit en partant soit tout simplement en me percutant aussi hein. il, peut, il peut aller chercher des points comme ça donc, le fait de pouvoir bouger et tirer n'a pas de prix. Et, c'est là où on en vient à l'intérêt d'aller chercher ces, ces bannières-là, c'est que vous avez remarqué que dans les cartes achetées au marché, on a toujours une bannière en bas. Si je possède cette bannière, je vais pouvoir, après avoir joué ma carte, appliquer l'effet de la bannière. Donc, il est rappelé ici, hein, mais c'est toujours le même. C'est-à-dire que si je joue cette carte et que j'ai la bannière rouge, je pourrais, en plus, à la fin de cette action, détruire une carte et en récupérer le coût ici, ce qui est absolument dévastateur, je vais pouvoir bouger, tirer donc si je paye mon boulet de canon, puis refaire une action tout de suite, c'est-à-dire retirer, ou bien me tailler pour éviter de, de prendre la riposte. Et puis bon voilà, ça continue comme ça, si je joue cette carte, je peux ensuite piocher une carte, ce qui est important, vous le comprenez, puisque plus on a de cartes, plus on joue de tours. et si on en a plus que les autres, on pourra finalement manœuvrer et tirer sans qu'ils ne puissent réagir, puisque eux n'auront plus de cartes. Et on continue comme ça, donc jusqu'à ce que plus personne n'ait deux cartes, sachant que si vous n'avez rien qui s'applique ou si vous souhaitez temporiser, vous pouvez juste mettre une carte dans la défausse et dire voilà, ça c'est mon tour, à toi encore une fois, et puis garder quand même ce qui vous reste là dans la main pour, pour réagir à son mouvement suivant. Vous pouvez un petit peu temporiser à coup de cartes perdue. Et voilà, on a quasiment déjà fait le tour en fait de, des règles de ce Sea of Avoque. donc vous voyez quelque chose qui, euh, qui se met en place assez rapidement et qui se joue, s'explique aussi rapidement. Le vrai enjeu finalement, ça va être à la fois de réussir à bien équilibré, les ressources que vous allez gagner sur les îles pour acheter les cartes, c'est souvent assez coûteux, surtout en boulet de canon, et garder quand même des boulets pour la phase de mer, parce que si vous vous promenez en mer sans aucun boulet de canon en stock, vos adversaires le savent, vous êtes une cible facile, et le fait de percuter, comme pourrait le faire là par exemple mon joueur violet, allait elle elle me percuter pour m'infliger un dégât, ça fait défausser une carte au joueur violet, donc finalement ça appauvrit, ça limite le nombre de tours qu'il pourra faire, donc c'est plus euh, une action de dernier recours, encore une fois. Voilà, l'équilibre là-dessus, euh, les decks, la personnalisation du deck, l'asymétrie des decks de, de bateaux, de, de pirates, tout ça On en fait encore une fois un petit jeu très rejouable qui mélange la pose d'ouvrier très light, convenons-en, avec quelque chose de plus classique là dans la, dans la bataille navale, avec plein de petits éléments, des, des épaves comme celle-ci qui, qui recèlent des trésors, on va aller en rajouter une par tour, donc à la fin de la phase de mer, on en remet une pour la prochaine phase de mer, et puis, donc, je l'ai dit, le décompte se fait une fois qu'on a épuisé le nombre de... Enfin, le, le deck de dégâts, qui est de, de, par exemple de 20 cartes si vous êtes à, à deux joueurs. Croyez-moi, ça va assez vite. Donc, on va regarder tout ce qu'on a là dans sa pioche, sa main et sa défausse. On va rajouter tous les points qui constituent, euh, que rapportent en tout cas les cartes du marché. On va déduire un point pour chaque carte dégâts qui nous reste. On va faire la différence avec les points déjà marqués pendant les combats. Ça va nous déterminer un vainqueur. D'expérience, ça va assez vite, même sur sur TTS qui ralentit quand même les manipulations, euh, surtout quand on joue avec David, petite dédicace. Euh, sur TTS, ça ralentit un peu le truc, mais euh, ça a dû se plier, je pense, en une heure à peu près, à deux joueurs, encore une fois, attention. Euh, donc à deux joueurs, on est à 30, à 45 minutes, je pense, en, en situation réelle avec des gens qui connaissent les règles. Et puis on ira... Je ne pense pas qu'on aille au-delà d'une heure et demie à, à, à quatre joueurs parce que finalement, les, les tours sont rapides. Et puis vous n'avez pas trop d'analysis-paralysis en jeu, puisque les actions sont assez évidentes, et souvent vous avez, vous avez votre plan à quelques tours à quelques tours de là où vous êtes, vous savez déjà ce que vous allez faire, et il y a peu de choses qui vont évoluer, puisque les bateaux sont lents, et voilà, l'autre enjeu aussi, en face de mer, c'est de se dire que l'immense majorité du temps, quand vous allez bouger, vous ne tirerez pas, quand vous allez tirer, ça veut dire que potentiellement l'adversaire sera aussi en position de riposter, évidemment, donc il y aura des choix cornéliens à faire, et il faut bien noter qu'on a des cartes, Ici par exemple, qui permettent de tirer deux fois, donc potentiellement une fois de chaque côté, ce qui veut dire qu'à surtout à trois joueurs et plus, vous pouvez vous retrouver carrément entre deux bateaux adverses et puis faire un vrai, euh, un vrai carnage. Il euh, y a une potentialité sur le, le fait d'alliance temporaire, vous voyez, euh, vis-à-vis d'un joueur qui serait trop en avance, même si c'est assez difficile, euh, sauf si quelqu'un se, se fait vraiment écraser, c'est assez difficile de se rendre compte qui est en avance, puisque les ressources ne valent rien, en point d'infamie à la fin de la partie, et puis les cartes de dégâts, bah, finalement, elles sont enfouies dans les decks, elles sont remélangées, elles sont piochées, donc c'est pas forcément évident de savoir si, qui est vraiment leader, qui a le, le plus de grosses cartes, qui a le moins de, de, de cartes négatives, malgré ça, je pense qu'il y a de... ça doit, comme, comme le disait David, ça doit pas mal grogner à 3 et plus, parce qu'il y a de la potentialité sur des des, des, des trahisons monumentales, et puis, euh, et puis des... des des stratégies assez intéressantes. Voilà, c'était mon avis à chaud, et puis ma, ma petite explication de ce 6 of Avox, sur lequel moi je vais me précipiter. Euh, on lui a accusé d'être un petit peu trop simpliste dans ses mécaniques, c'est vrai qu'il propose à la fois euh, du placement d'ouvriers et puis du combat de la stratégie dans une version assez épurée, mais ça en fait un jeu qui est facile à sortir, et chez moi en tout cas, ça devient de plus en plus précieux, les jeux faciles à sortir, faciles à expliquer, il y a un tel turnover en fait à la table que des jeux qui mettent une heure et demie à expliquer, bah, si vous en Proposer un nouveau chaque semaine, vous allez épuiser vos joueurs. C'est ce que mon groupe me dit en tout cas. Là c'est facile à sortir, on y revient aussi euh, plutôt bien. Il y a tellement d'aléatoires, il y a tellement d'asymétrie dans tous ces decks. Les decks bateaux, les decks pirates, le placement de tous ces petits machins. Tous les petits modules en plus avec le monstre des mers, etc. Que je pense pas que ce soit un jeu dont on se lasse assez rapidement. Donc je pense un très bon investissement. à suivre donc dans la campagne de localisation française de Boom Boom Games. Je vous souhaite donc de belles parties et je vous dis à très bientôt.